A tous envie de préserver notre monde. Pour ça, il faut être prêt à changer nos modes de vie, nos manières de manger, de se déplacer, de produire, de consommer, pour atténuer le réchauffement climatique, préserver la biodiversité et les ressources naturelles, pour sauvegarder l'avenir de notre planète et celui de nos enfants, il faut imaginer ensemble la transition écologique. Ça commence ici, à Surène, notre ville. Pour ça, nous vous invitons les 18 et 19 septembre prochains, au premier festival de la transition à Suren programme en partenariat avec les associations de la ville de Surenne. pour les petits et les grands, des films, des débats, un carbone quiz, yeah des animations et surtout de la bonne humeur. La transition écologique c'est toi, c'est moi, c'est nous et c'est maintenant.